Une table pour combien 1. Ah, ah. euh, voici votre table. Ah oh, ouais, bien lettre cette table-là Ouais, je sais, on va faire découvrir wow. le sujet que tu veux, ça va être magnifique demain. Wow, voici la mouture. Okay. On va voir après la paille. Ok, apporte-moi un dispag. Voici un robot de mouture avec euh, un peu de point. Ben, prête! Ben, comme je vous disais... C'est dis du ketchup, la sauce! Comme je vous disais, on a des coupeurs de oh. C'est quoi votre problème, monsieur? client a toujours raison. Oui, monsieur. Ah oh, oui! Vite que ça! Qu'est-ce Qu que je peux vous servir, monsieur? J'espère que vous plaît. Avec euh, du pain? Oui, s'il vous plaît. Monsieur, c'est quoi ça Euh, il y a un malade qui rattrise. Oh c'est ça pour Charles Elisabeth Euh, Il y a peut-être un oh, ça, bouge, alors, euh, a à table. Monsieur, vous allez d'abord payer pour les dommages. Ah